Passons maintenant à l'utilisation d'un simulateur pour recruter qui nous est présenté par Madame Christine Damaseno de la société Alliance. Bonjour Madame Damaseno, vous êtes en duplex à Paris, dans les locaux de Microsoft France. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter et nous présenter votre société Bonjour Cathy, bonjour à tous. Donc Je suis Christine Damasino, responsable de recrutement au sein d'Alliance. Alliance est le numéro un mondial en assurance de biens et de responsabilités qui compte aujourd'hui au niveau mondial 145 000 collaborateurs répartis dans 70 pays. Et en France, nous sommes 11 000 salariés. Et dans le cadre de notre constant développement, nous sommes amenés à recruter chaque année 400 conseillers commerciaux qui sont répartis sur des postes sédentaires, en agence ou dans nos sites en ligne, et également sur des postes itinérants. Alors, Alliance a souhaité intégrer son simulateur de vente euh, au sein donc, Store. C'est un outil que nous utilisons déjà dans la formation et dans la montée en compétences de nos collaborateurs. Nous sommes la première entreprise qui s'inscrit euh, dans une, cette démarche qui est très innovante en, en offrant hein, un service de recrutement via ce simulateur. Notre objectif est de recruter avant tout des talents que nous formerons ensuite à nos techniques d'assurance. Alors, en quoi consiste ce simulateur c'est un serious game euh, qui euh, permet d'avoir une première approche des talents et des réflexes commerciaux face aux différentes euh, situations que peut rencontrer un commercial. Donc en l'occurrence, là il s'agit, euh, le candidat se met en place euh, d'un commercial qui fait face à une cliente que nous avons appelée Madame de A à Z qui souhaite souscrire à une assurance auto. Merci beaucoup. Dites-nous, madame Damassino, comment trouver et utiliser votre simulateur Alors, c'est très simple. Je vous propose de faire une, une démo. Euh, vous allez sur emploistore.fr et vous tapez euh, en haut à droite sur le le... Sur le moteur de recherche Alliance. Donc là, vous avez deux encarts. Un est une introduction qui présente les métiers de conseiller par le DRH Alliance et également avec une conseillère pôle emploi. Vous vous allez directement dans recrutement d'un conseiller qui euh, qui vous permet d'accéder à la simulation. Vous cochez accéder. Alors voilà, le simulateur est en train de se charger sur notre outil. Bonjour et bienvenue sur le simulateur de recrutement Alliance. Ce simulateur va vous permettre de découvrir et de tester vos talents de conseiller commercial afin d'obtenir éventuellement une mise en relation avec un de mes collaborateurs. Florence un... de A à d'Alliance, avec qui vous devrez réussir une vente, obtenir une recommandation et prendre un prochain rendez-vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Alliance, cliquez ici bonne simulation et à bientôt. Alors là, donc vous avez le DRH Alliance qui vous présente le simulateur. Vous pouvez effectivement accéder euh, au site institutionnel d'Alliance si vous souhaitez euh, avoir euh, des compléments d'information. En bas à droite, vous cochez « commencer la simulation ». Vous choisissez votre personnage, souhaitez-vous être un homme ou une femme Vous notez votre email. Donc là, en l'occurrence, on va noter euh, « Christine » arrobase-alliance.fr. Vous cochez euh, l'acceptation des conditions et vous démarrez donc la simulation. Alors pendant que le temps euh, de chargement se met en place, donc vous allez euh, répondre à trois objectifs. Euh, durant euh, ce face-à-face -face avec euh, Madame de A à Z, à savoir oui, vendre un contrat auto, un auto positionner un prochain rendez-vous et obtenir une recommandation pour développer votre euh... portefeuille client. Ben, J'essaierai de passer dans l'après-midi. Ok, super. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Donc là, nous avons le, le rendez-vous qui se positionne, un premier rendez-vous. Et madame de AZ. Bonjour, c'est vous que j'ai le téléphone hier dans je me suis acheté une nouvelle voiture. Alors, je me suis garée juste devant votre agence. J'espère qu'il n'y a pas de problème. C'est toujours compliqué de trouver un endroit où se garer dans ce quartier avec tous les travaux. Ouais. Me voilà. À son comme discours convenu. au euh, questionnement de la cliente, vous aurez le choix euh, entre trois réponses ou arguments qui vous semblent les plus appropriés. A vous de choisir. On prend un au hasard. Et l'interaction se fait avec, euh, avec la cliente. On ne va pas faire tout l'entretien puisque ça dure euh, 10-15 minutes, donc ça va être un peu long. Euh, à l'issue de l'entretien, vous obtenez euh, un résultat. Si vous avez euh, les trois objectifs atteints, vous pouvez candidater auprès d'Alliance et compléter le formulaire et, adresse, et adresser votre CV. Alors ce service est, est, est un véritable accélérateur de recrutement et je dirais même que c'est une révolution, voire même une évolution hein, dans le recrutement global, puisque on va euh, sélectionner le candidat par rapport en fait au talent détecté et non pas par rapport au CV. Donc euh, ben, je vous invite à, euh, à faire votre simulation, je vous souhaite une très bonne simulation et puis euh, peut-être qu'on se reverra très bientôt. Ça me paraît très clair et tout à fait innovant pour recruter. Votre présentation suscite néanmoins chez moi une interrogation. Combien de candidats ont tenté et réussi les étapes de votre simulateur Aujourd'hui, nous avons 500 candidats qui ont réussi les simulations. En moyenne, ils jouent une à deux fois, grand maximum. Et sur les 500, nous avons 100 candidats qui ont souhaité postuler auprès d'Alliance. Est-ce que le candidat est systématiquement contacté par votre service RH lorsqu'il propose sa candidature Oui, tout à fait. On s'engage à le contacter sous 48 heures. Quelles sont les étapes de votre recrutement Une fois que nous avons validé un certain nombre de points par téléphone avec le candidat, nous adressons sa candidature au management pour un entretien face-à-face -face cette fois-ci. Est-ce que votre société octroie une formation aux futurs recrutés Oui, systématiquement. Tous nos collaborateurs entrent dans un programme de formation initial. Ils entrent dans notre école de vente que nous appelons Sales Académie et ils sont formés à nos techniques de vente et d'assurance. Merci beaucoup. Je me tourne et maintenant pour savoir s'il y a des questions des internautes. Oui, alors nous avons... Voici la question. Combien de temps prend la simulation 10 à 15 minutes. Si vous tardez un peu, euh, la cliente s'impatiente et elle est même en mesure de quitter l'agence. Merci pour ces précisions, Madame Damasceno. Je vous en prie, c'est avec plaisir.